Dans cette vidéo, nous allons voir la programmation par événement. Donc, euh, dans ce jeu, nous voulons par exemple mettre de la musique quand nous arrivons sur un niveau. Donc ça, on va le faire en allant dans l'onglet Events. On va créer un événement. Donc ici, il va falloir choisir parmi toutes ces catégories. Mais ici, nous avons When Creating, c'est-à-dire quand le niveau est créé, quand on arrive sur le niveau. Et bien à ce moment-là, on va aller dans Son et on va choisir de jouer un son. D'accord Là ça fonctionne exactement comme Scratch. On va choisir un son, on va prendre la musique de fond que j'ai choisie. Quand on fait ça, le problème c'est que comme on a programmé au préalable que notre personnage, quand il sort de l'écran, on rechargeait le niveau, Mais en rechargeant le niveau, on va remettre en route une nouvelle musique de fond. Et donc on va avoir comme ça plusieurs musiques qui vont se jouer les unes en même temps les autres. Et ça va être horrible. Donc pour éviter ça, à chaque fois que vous mettez en route une musique de fond, pensez toujours à arrêter tous les sons. Voilà. Alors dans la vidéo, le son ne passe pas parce que l'enregistrement ne prend que ma voix, mais vous pourrez tester par vous-même. Euh, nous allons programmer autre chose. On va, par exemple, pouvoir faire apparaître des pièces sur notre jeu. Donc ici, on va choisir time every n seconds. Donc, toutes les n secondes, toutes les, par exemple. Deux secondes. et eh bien, je vais vouloir faire apparaître, créer un type d'acteur. Je vais créer une pièce. Je me demande les coordonnées. Je vais faire apparaître plutôt en haut à gauche de l'écran. Donc, je vais prendre 100, 100. Voilà. Si je m'arrête là, je vais tester mon jeu. Bien, on va voir que toutes les deux secondes, on a une pièce. Alors, normalement la pièce a été paramétrée pour avoir de la... de la gravité. Et donc toutes les deux secondes on a une pièce qui tombe. Voilà. Euh, si quand on programme, c'est parfois utile de vouloir désactiver partie de la programmation qu'on a faite pour.. Euh faire des tests. Là par exemple si je veux désactiver ma musique quand je fais les tests, et eh bien il suffit que je décoche la petite coche ici qui est ici. Donc comportement, euh, c'est à peu près la même chose. On va retourner dans notre saut mambo. Donc comportement, vous pouvez désactiver simplement ici, si je veux par exemple euh, euh, désactiver le saut. Je vais s'en sauter, je fais désactiver. Il y a un petit euh, sens interdit là, un petit euh, panneau d'interdiction qui, qui apparaît et je peux le réactiver. Voilà, ça peut être utile quand on fait des tests des fois pour débugger le programme si ça ne se passe pas comme on veut euh, de faire ce genre de choses euh, là je peux par exemple mon, ma pièce et eh bien la pousser donc euh, je vais venir pousser le dernier acteur créé donc la pièce que j'ai créée je vais la pousser brutalement orientée à alors l'orientation ça marche avec euh, le cercle trig trigonométrique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en mathématiques. En gros, 0 degré c'est vers la droite, 90 degrés c'est vers le haut, 180 c'est vers la gauche et 270 c'est vers le bas. Donc, moi je vais pousser mes pièces vers la droite, orientées à 0 degré, avec une force de, j'en sais rien, on va mettre 30, on va, on va bien voir ce que ça donne. On va tester ça pour terminer notre vidéo. Population. Ok donc là toutes les deux secondes on est censé avoir voilà, une pièce qui apparaît qui est poussée on va venir euh, voilà donc là elles ont été prévues pour euh, avoir de la gravité mais pour euh, pour ne pas pour ne pas pivoter sur elle-même donc voilà, euh, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et je vous retrouve dans la vidéo suivante.